Monseigneur Marc Stinger, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Monseigneur, vous êtes de retour de deux jours en Irak. Vous étiez avec le cardinal Barbarin et puis également avec Monseigneur Dubost, l'évêque d'Evry, pour assurer du soutien de l'Église de France aux chrétiens d'Irak. Il y avait une promesse qui avait été faite en 2014 de la part de Monseigneur Barbarin, revenir à Mossoul une fois que la ville était libérée. Promesse tenue, donc quelques semaines après la libération de Mossoul absolument, mais il y avait aussi un, une promesse que je m'étais faite moi, enfin c'est pas euh, en, en 2008, donc euh, après notre première visite en, en Irak où nous n'étions pas allés à Mossoul, c'est euh, de de retourner, euh, de retourner et, et en particulier au moment où il faudrait redire notre solidarité et là euh, euh, la prise de Mossoul et, et le, le triomphe de Daesh avait été euh, un moment très dur pour ce peuple. Et, voilà, et, et la libération de, de la ville a été un, une occasion d'aller les retrouver pour, ne leur, pour, pour leur apporter un, un soutien fraternel dans, dans cette nouvelle étape de, de reconstruction de, de, de la ville, des, des, des églises qui, sont toutes détru, qui étaient toutes détruites et des chœurs aussi. C'était un beau symbole donc, notamment de pouvoir remettre la, la statue, la réplique de, de Fourvière mais ça c'était donc le, le, la promesse du cardinal Barbarin dans, dans, la, dans la suite de ce que vous avez dit tout à l'heure. Et moi-même j'ai déposé une petite statue de Notre-Dame du Chêne, donc de, de chez nous, euh, euh, dans l'église où est enterré monsieur Raoult qui était l'ancien archevêque de Mossoul, qui, a été, qui nous avait accueillis en 2008 euh, au moment où nous, notre délégation s'est rendue là-bas. C'était au fond la, la, la première délégation de, de, des chrétiens de France qui venait à la rencontre des chrétiens de là-bas et il a été tué trois semaines après euh, que, que nous l'ayons rencontré. Alors je, je, je suis allé... Enfin, nous sommes allés plus exactement dans l'église Saint-Paul où il est enterré. Alors cette église est comme les autres détruite, sa tombe sous des gravats. Mais enfin, c ça a été une occasion de, de lui rendre hommage, de rendre hommage à tous les martyrs qui, avec lui, ont payé de leur vie leur foi. Et j'en ai profité pour apporter aussi un petit symbole de chez nous, la, la Notre-Dame-du-Chêne, la statue de Notre-Dame-du-Chêne, que j'ai déposée sur l'autel dans, dans l'église de euh, Saint-Paul, où est enterré mon serrao Un jour, peut-être, cette église sera reconstruite, et puis on, aura, on exhumera son tombeau de dessous les gravats. Donc euh, si, si cette église, pardon, excusez-moi, si cette statue reste là-bas, si personne ne, ne, ne s'en empare, euh, eh bien on pourra la mettre sur sa tombe, vous l'avez dit, les, les églises sont détruites les, les villes sont détruites, ça vous a particulièrement marqué ce que vous avez vu pendant ces, ces deux ah ben, jours -là. on n'a pas tout vu, on, on a vu donc Caracoche qui, qui est la grande ville chrétienne bon, on commence à reconstruire il y a déjà pas mal de choses qui sont reconstruites mais alors les églises sont dans un état terrible vraiment terrible, ceci dit nous avons célébré l'Eucharistie à Caracoche dans cette, dans cette cathédrale en très mauvais état. Enfin, euh, et puis alors à, à Mossoul, nous n'avons pas pu aller partout euh, parce qu'il y a des, des secteurs de la ville qui sont encore euh, très dangereux parce qu'il y a ce qu'on appelle en, en, en bon français des snipers. En fait. C'est donc euh, des, euh, des, des, des gens de Daesh embusqués qu en fait, qui... qui, qui qui, qui font qu'on cou courait des risques en y allant. Il enfin, y a aussi des mines, comme on a pu le lire euh, par-ci, par-là. Donc nous sommes allés dans des quartiers qui sont moins dangereux à Mossoul. Euh, et, et, euh, mais là aussi, les églises sont par terre. Enfin, je, je viens d'évoquer de, de, l'église Saint-Paul. Enfin, qui qui, qui euh, Oui, il ne reste que les murs, c'est tout, mais tout le reste est, tout le reste est détruit. Donc euh, nous avons vu quand même beaucoup de, de signes, de signes euh, de la volonté de Daesh de détruire complètement la mémoire chrétienne. Quoi. Ça, c est, c est, c est, ils se sont acharnés sur les églises, on peut vraiment le dire, je n'avais jamais imaginé ça. Ce n'est pas, pas le fruit d'un bombardement aérien, c'est le fruit de la... De, de, de l'agression de, de Daesh vis-à-vis vis -vis de ces bâtiments avec ce qu'ils symbolisent de, de différence chrétienne par rapport à eux. Comment avez-vous été accueilli justement par les, les populations locales, ah, bah, les populations chrétiennes, mais peut-être aussi les populations musulmanes Un grand bonheur pour tous, bien sûr. Il y a eu des. des, des témoignage de, de, de Lies, enfin, que très grand, enfin, de, euh, à Caracoch en particulier, où enfin, le cardinal remplissait une promesse qu'il avait faite il y a trois ans. Et... Nous sommes aussi allés dans un camp de réfugiés à Mossoul pour distribuer des, des vivres qui étaient fournis par le patriarcat chaldéen, donc le patriarche Chaco, et, et la Caritas. Et là, il n'y a que des musulmans, il n'y a, a plus de chrétiens à Mossoul pour le moment. en fait Donc, on a bien vu le, le, le bonheur de ces gens de voir qu'on qu ne les oubliait pas. Je crois que c'est surtout ça, tous tous manifestaient leur, leur joie et leur reconnaissance parce qu'on ne les oubliait pas, enfin, ils avaient besoin de savoir qu'ils qu n'étaient pas perdus dans leur, dans leur détresse. Quoi. Mais on, on est, nous sommes allés leur dire aussi que nous considérons qu'ils ils ressuscitent quand c'est en phase de résurrection et que, que nous serons à leur côté pour, ce, pour cette remontée. Et donc, une première étape, finalement, dans la reconstruction, ce déplacement, à la fois à travers ces symboles et ces rencontres Dans l'aide que nous, nous, chrétiens de France, nous pouvons apporter à cette reconstruction, effectivement, c'est la première étape. Je crois qu'il faudra continuer aller les voir, s'intéresser à eux, et, et alors surtout jusqu'ici on a beaucoup eu le souci d'accueillir des, des réfugiés irakiens là, je ne parle pas des autres, hein, je parle des irakiens euh, qui, qui donc euh, qui ont fui le le danger des, des villes euh, qu'ils habitaient. Euh, maintenant, il faudra aussi que nous nous préoccupions de les aider éventuellement à retourner, parce qu'il faut que les chrétiens, euh, bon, euh, d'abord ceux qui sont réfugiés dans le nord, dans le Kurdistan, mais aussi éventuellement des chrétiens qui sont réfugiés chez nous, il faudra les aider à retourner, parce que l'Irak ne pourra pas se reconstruire sans eux. Sera, sinon, sinon, il y aura un face-à-face -face entre des, des, des groupes musulmans qui ne s'entendent pas. Donc les chrétiens pourront jouer un grand rôle dans la réconciliation de cette société. Donc euh, un travail encore à mener, une euh, okay, sensibilisation auprès des chrétiens de France aussi euh, Oui, mais pour que les chrétiens de France continuent à, à soutenir, alors je, je répète, pas seulement l'accueil, mais aussi le retour. Monseigneur Marc Stinger, merci beaucoup. Mais écoutez, je suis content d'avoir pu témoigner de ce que j'ai vécu, mais ce n'est qu'un qu tout petit aperçu de ce que j'ai vécu pendant ces trois jours. Bon, bon été à tous. Merci, bon été également.